Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les Astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du Capricorne pour la semaine du 23 au 29 mars 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc la semaine passée, je vous ai parlé de ce que signifie le soleil dans votre quatrième maison et ce que signifie Mercure dans votre troisième maison. Et pour rafraîchir votre mémoire à ce propos, je vous invite à consulter les prévisions hebdomadaires, les vidéos de la semaine passée. Cette semaine, j'allais parler de l'entrée de Saturne dans votre deuxième maison. Mais ensuite, je décidé d'enregistrer une vidéo à part, car Saturne va rester dans cette maison jusqu'au juillet et vous pourriez vouloir consulter la vidéo plusieurs fois d'ici là. Alors j'ai décidé qu'il serait plus efficace et émettre une vidéo à part, comme ça vous pourriez la retrouver plus facilement pour la consulter quand vous voudrez. Je vais télécharger cette vidéo durant les prochains jours. Pour les prévisions quotidiennes lundi, la Lune sera dans les poissons, les plus chanceux seront les poissons, scorpions et les cancers, et les moins chanceux, les béliers et sagittaires, et vous vous, vous êtes ici, chers Capricorne. Donc, la Lune sera dans votre troisième maison, euh, et Jupiter et Mars sont conjoints dans votre signe et les deux font un trigone avec Vénus dans votre cinquième maison. Et quelles belles énergies vous rend intellectuellement dominant dans le sens que vos habilités intellectuelles dominent les discussions et les réunions. Vous trouverez des solutions à n'importe quel problème et cela sera très apprécié. Les autres seront attirés par la manière dont vous expliquez vos pensées et par vos pensées en général. Une très belle journée à en profiter. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi-mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre euh, quatrième maison. Les plus chanceux seront les béliers, Sagittaire et Lion, et les moins chanceux les taureaux. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne.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 Et essayez de surmonter les tensions et patientez. Les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de jeudi, vendredi et samedi pour le Québec. Et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans le Taureau, votre cinquième maison. Et les plus chanceux seront bien sûr Taureau et vous, chers Capricorne et les Vierges. Et aussi les moins chanceux seront les Gémeaux. Donc...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 Ces sentiments vous reviennent trop souvent et il faudrait les éliminer une fois pour tout. Dimanche et lundi pour le Québec. Dimanche, lundi et mardi. AM pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux. Les plus chanceux seront les Gémeaux, Verseau et Balance les moins chanceux, les cancers, et vous, vous êtes ici, cher Capricorne, donc la lune est dans votre sixième maison, vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois, bien que c'est une, une fin de semaine, une sortie ou une réception pourrait vous rendre trop occupé, ce n'est pas le moment de se détendre en raison d'un sentiment troublant, ou de l'anticipation de quelque chose de nouveau. Vous pouvez ressentir des explosions émotionnelles de la part d'amis ou de votre famille qui nécessiteraient une patience et une sensibilité supplémentaires. Donc, il faut vraiment avoir le sang froid durant cette fin de semaine. Donc, euh, j'aimerais aussi répéter l'avertissement de la semaine passée, la conjonction de Mars et Pluton est toujours là. Donc, aussi, durant cette semaine, s'il vous plaît, prenez soin de votre santé, mais aussi, euh, soyez très, très, très prudents. La conjonction est dans votre signe. Donc la prudence sera très requise durant cette semaine. Euh, cette conjonction pourrait causer des accidents ou de la violen, violence. Donc, euh, en manipulant les objets pointus, en utilisant le feu, en conduisant votre voiture, en, en opérant une machine lourde, euh, en général dans vos activités physiques et dans vos déplacements, soyez très très prudents s'il vous plaît.